Je suis Maman Auster, je pilote des activités de cybersécurité pour Capgemini en France. Je suis diplômée d'IMT MT Atlantique de 2004, je suis rentrée en 2000, ça veut dire que j'ai fait une année de césure, c'était le début de ma carrière, j'ai fait du business development en de Asie du Sud-Est et ça m'a donné le goût de commencer dans une fonction qui me permettrait d'exploiter ma double compétence de business développeur mais en continuant à développer mon fonds technique et la culture générale du digital qui est celle que nous permet d'avoir notre formation à l'Université Atlantique. Donc j'ai démarré des fonctions commerciales. Assez vite, au bout de deux ans, j'ai pris un rôle managérial. Je suis restée dans la même entreprise un peu plus de 12-14 ans. J'ai fait à la fois du développement commercial en tant que manager, j'ai piloté des équipes d'architectes, j'ai fait du marketing, j'ai euh, travaillé à développer l'innovation et les dernières années j'ai piloté des, des activités euh, ça des centres de profil, des, des périmètres euh, de business et puis depuis deux ans je suis dans le groupe Capgemini où je pilote l'activité de cybersécurité pour la Un ingénieur euh, il doit être euh, volontaire, curieux euh, donc ça c'est pour pouvoir continuer à s'adapter et à apprendre. Moi je recherche en particulier euh, des personnes qui ont euh, l'esprit d'entreprendre et qui ont envie euh, de contribuer au-delà euh, de leur quotidien à transformer quelque chose à être acteur en fait au sein de l'entreprise pour le business de l'entreprise mais aussi peut-être plus largement être acteur tout court hein, ça peut être aussi pour la société Il faut oser euh, non plus, plus, plus spécifiquement, ce spécifiquement c'est pas un seul métier c'est tellement c'est une richesse de métier tellement tellement vaste qu'en fait on peut tout trouver on peut trouver pour tous les goûts et surtout on peut changer euh, souvent je pense que euh, c'est surtout euh, c'est la première bonne raison pour laquelle il faut aller là. C'est dans le numérique qu'on trouve euh, le plus grand champ des possibles aujourd'hui. Et dans la cybersécurité en particulier, idem, hein, ce n'est pas une expertise. Dans la cyber, on en trouve partout. On trouve des, en effet des gens qui ont des profils très, très techniques en cybersécurité. Mais on trouve aussi euh, des managers de cybersécurité, des chefs de projet, des qualiticiens, des, euh, euh, des, des géopoliticiens. Les fonctions commerciales et on les trouve dans les directions informatiques, mais pas uniquement, on les trouve aussi les gens qui font la cybersécurité pour la conformité, pour le business, dans les stratégies d'entreprise. Donc là aussi, c'est un métier, c'est une, une filière hyper large. Et donc y aller, ça veut dire avoir de quoi s'amuser pendant longtemps. IMT Atlantique, je pense que c'est une des seules formations qui, en plus, depuis longtemps, a bien compris qu'on avait deux grosses mutations devant nous, mutation dans le digital, mutation autour des enjeux climatiques et environnementaux. C'est hyper malin d'avoir mis les deux et de les faire converger. Donc je pense que cet ADN-là, d'être toujours au cœur des transformations et de former des ingénieurs qui sont capables d'être acteurs des mutations de la société, en tant que tel, c'est vraiment un super argument pour intégrer l'IMT Atlantique. Il y a des enseignements de qualité, larges, qui permettent de délivrer en fait, un socle qui est essentiel pour comprendre tout ce qui se passe après dans, dans le monde du travail. Parce qu'il ne faut pas se on apprend toute sa vie. Sauf quand on est passé par l'IMT Atlantique, on apprend plus vite après, parce qu'on a les fondations pour comprendre en fait, ce qui se passe. Et encore une fois, être acteur et ne pas subir son environnement.